t'as un besoin de violence pas tu T'as un besoin de... ça, ce besoin de violence qui résonne domination, qui résonne soumission. Les deux. T'es sans cesse en train de te contenir. De réfréner tes élans. Parce que tu les sais socialement inadapté. Tu souhaites, euh, t'aimerais, comme je le disais à l'instant, t'aimer pour qui tu es, mais tu ne te sens pas capable d'assumer qui tu es. D'assumer, euh, pour reprendre l'exemple que j'avais dit en, en tout début de, de ce webinaire, de ce live, de, de ne pas assumer quel type de pierre que, que, tu, que tu portes dans le sac nommé humanité. Dans l'humaine que tu es. Donc tu joues en double jeu. Tu voudrais, dire, tu voudrais te dire oui, mais tu te dis non. Parce que pour toi, tu es inadapté. Donc pour faire bouger tout ça, on va aller voir et révéler des informations concernant le fait d'être inadapté. Ou te, de, de te voir inadapté. Hmm. Ok. Alors, ça me dit, je vire de bord. L'inadaptation, une adaptation, une c'est avant tout un choix de ta part pour te respecter. Parce que si tu es en face réellement d'une autre personne qui est pleinement en possession de ses moyens, qui connaît ses besoins, tu as peur de te faire engloutir par l'autre. Donc, quelque part, tu te sentirais presque faible. Mais là, c'est... Pas forcément juste le mot faible. Je préfère te dire ce que je t'ai dit jusqu'à présent. Ta vraie question, elle n'est pas forcément concernant un couple, Mélanie. Elle est réellement concernant ton, ton adaptabilité à toi-même. Est-ce que tu sais t'adapter à tes à l'être spontané que tu es Ou est-ce que tu préfères te rigidifier ou te cacher derrière un masque qui t'enferme Mais un masque qui, dans ta structure et dans ton fonctionnement de maintenant, résonne liberté. Parce que te cacher de l'autre, c'est la meilleure manière pour toi de pouvoir te barrer à l'aventure. Parce que la construction avec l'autre, est quelque chose d'enfermant. La construction avec l'autre nécessite qu'il n'y ait plus un son de cloche, mais deux sons de cloche. Et ça, euh, dans ta structure, ça me fait l'effet d'un « je peux pas gérer ». Ou « je ne sais pas quoi faire avec euh, avec l'autre qui est… Euh, » Déjà, moi, je suis complexe, mais l'autre, c'est pire. Donc, ouais, il y a une logique de perdition chez toi. On touche, ouais, voilà. Et là, c'est en, en train de faire bouger des trucs. Ok. Alors, pour le groupe, c'est notre apport à la création que Mélanie nous apporte. Hum. Comme disait, euh, je ne sais pas si c'est lui qui disait, mais notre ami Jean-Claude Van Damme, non, c'est pas lui qui disait, mais c'est pas grave. un plus 1 égale 3. Ou alors, un plus 1 égale 11. Si. peut-être qu'un plus 1 n'est pas égal à 2 n'est pas égal à 3 mais égal à 11 euh, pourquoi est-ce que je dis ça et pourquoi le silence me m'envoie me me ce genre d'informations parce qu'on ne peut pas savoir avec quelle logique la vie fonctionne on ne peut pas savoir euh, ce qui va devenir demain on ne peut pas savoir ce que cette rencontre va produire et c'est en fait nous et notre créativité notre spontanéité et notre envie ardente de à la fois s'explorer à l'intérieur tout en construisant à l'extérieur de fabriquer cette évolution pourquoi parce qu'on est capable de construire mais le groupe se, euh, se cantonne dans un, une espèce d'ancien paradigme qui est totalement euh, en train de mourir depuis quelques années, qui est la logique capitaliste. Et je vais donner deux exemples qui sont totalement opposés, mais qui vont bien vous représenter les deux systèmes. Il y a le système pyramidal, qui est la logique de l'entreprise actuelle, donc classique, avec le président, euh, vice-président, salarié, employé, cadre, etc. Le président, toutes les têtes pensantes sont euh, en haut de la pyramide et décident de tout. Même s'ils ne, ne connaissent pas ce qui se passe sur le terrain. Ça, c'est l'ancien mode. Le nouveau mode, c'est que tout le monde est égalité. Il y a bien des... Chacun dans l'entreprise choisit son poste. Si veut être président, salarié, trésorier, cadre etc., et tous les cadres, tous les postes qu'on connaît. Euh, C'est la logique de la scope. Un employé égale une voix, il faut un consensus pour que les, euh, pour que les, euh, les nouvelles règles, les nouvelles lois, ce pas des lois, mais bref, soient votées. Et il euh, y a une réelle équité, parce que tu es payé en fonction de l'investissement que tu... Euh, que tu fournis dans l'entreprise et pourquoi je disais ça oui ah oui pourquoi je disais ça parce qu'on se refuse à collaborer avec les autres alors que clairement ça nous fait euh, on trépine d'impatience de pouvoir connaître l'autre dans son dans ses talents dans sa zone de talent dans, sa, dans ses ressources et on a hâte de se découvrir nous pouvoir gérer euh, notre juridiction tout en faisant confiance à l'autre et ce faisant ces deux mécanismes qui tournent et qui créent un mouvement, une organisation un projet mais on a peur derrière je sens de la peur. Je sens une espèce de... Est-ce que j'ai le droit, en fait, non seulement de gérer et de décider de ma vie de A à Z, et donc d'être responsable de ma vie de A à Z, mais en plus... De... C'est quoi le mot, déjà D'embarquer de... d'autres personnes dans ce chemin-là, pour faire monter tout le monde vers un nouveau... Euh vers un nouveau paradigme. Voilà ce que je pourrais dire. Ok, merci pour ta question Mélanie.